Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Donc Justement c'est vrai qu'en étant jeune mandataire judiciaire, euh, j'étais un peu frileuse c'est vrai que quand on nous parle des rencontres sur les réseaux sociaux, euh, mais il peut y avoir des histoires positives et qui amènent énormément de choses. Euh, donc là c'est un jeune homme qui a une trentaine d'années, euh, qui a eu un parcours un petit peu difficile, voilà, euh, qui a été suivi par les services sociaux depuis son plus jeune âge. Pendant plus de 4 ans, moi quand j'ai repris la mesure il y a un peu plus d'un an et demi, euh, il était un petit peu en errance, c'est-à-dire que... Euh, euh, il était suivi par le SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale. Euh, tous les projets n'aboutissaient pas, sur le plan professionnel, même sur le plan émotionnel. Enfin, euh, il avait vraiment des difficultés relationnelles avec euh, euh, l'ensemble de ses amis. Euh, il y avait vraiment un parcours très complexe. Et il m'annonce quelques mois après, euh, lorsqu'une relation de confiance s'est créée, hein, puisque je venais d'arriver depuis pas longtemps, euh, qu'il avait rencontré une compagne qui vivait hors du département. Voilà, et qui avait deux filles. Euh, donc, il avait rencontré sur les réseaux sociaux, voilà. Euh, donc, j'ai été un petit peu, euh, voilà, interpellée par cette rencontre. Ça vous a inquiété, ça vous a... Oui, oui, oui. Euh... Et puis après, je, avec du recul, je me dis que qui n'est pas vulnérable euh, lorsqu'on rencontre une personne sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas. Enfin, au final, euh, on a une surprotection sur ces personnes-là, mais c'est pareil pour tout le monde. Donc quelques mois après leur relation, euh, il m'annonce la grossesse de, de sa compagne euh, et il souhaite euh, très rapidement vivre ensemble. Il veut vraiment vivre la grossesse de, de sa compagne, donc lui fait toutes les démarches pour changer d'appartement, pour prendre un appartement plus grand, pour que sa compagne puisse le rejoindre avec ses deux enfants à, à son domicile. Donc on fait toutes les démarches pour que, que le logement soit adapté hein, à la nouvelle famille qui arrive. Euh, la compagne, elle était enceinte de six mois quand elle est descendue. Voilà. Dans... Comment vous avez réagi à ce moment-là Parce que là, c'est oui. plus simplement, j'ai rencontré quelqu'un et je discute ah avec elle sur les réseaux sociaux. Ce ça... pas une relation amoureuse euh, de, euh, voilà, euh, de quelques mois. C'était vraiment une relation qui voulait stabiliser. Et euh, je pense que son rôle de papa, il l'avait déjà pris. Voilà. Il s'était déjà visualisé en tant que papa ouais. et, et il avait endossé déjà tout son rôle. Hein. Donc, on va dire sur la mesure de protection, ça, sur le côté budgétaire, on a un petit peu laissé de côté les choses du quotidien. Et c'était vraiment euh, voilà, pour me parler du suivi de la grossesse, comment ça se passait, euh, au niveau des rendez-vous pour plus tard, comment on pouvait envisager l'avenir de cet enfant, euh, dans quelles conditions. Donc, il était vraiment sur, euh, sur les questions euh, familiales. Vous étiez presque une conseillère conjugale familiale. <rire> Alors, je ne dirais pas forcément ça, mais euh, en tout cas un soutien. Parce que c'est vrai que euh, de passer tout seul, euh, au final euh, se retrouver à, à, à 4 et à 5 dans quelques mois à venir, c'était assez, euh, assez complexe pour lui quand même. Donc sa, co sa compagne est arrivée donc, à son domicile, a accouché quelques, quelques mois après voilà, d'un petit garçon. Euh, et. Euh, et aujourd'hui, il a presque un an. Voilà. Euh, et tout se, tout se déroule bien. Voilà. Euh, en sachant que les éducatrices qui suivaient ce jeune homme ben, suivent un petit peu maintenant la famille hein, par la force des choses. Euh, et c'est vrai qu'on a réalisé un bilan donc, avec ce jeune homme pour faire le point de sa situation avec l'équipe. Et euh, c'est un jeune homme tout à fait métamorphosé. Il a un discours euh, tout à fait mature, euh, euh, posé, euh, pas du tout agressif comme il pouvait l'être. Euh, euh, même des choses des fois qu'on peut lui renvoyer de négatif, euh, il le prend bien. Euh, il est euh, il est vraiment euh, métamorphosé, voilà. Et il prend vraiment son rôle de papa à cœur. Et, et comme il le dit, euh, moi j'irai travailler tous les jours parce que maintenant il faut que je nourrisse ma famille, voilà. Vous pensez qu'il aurait il avait l'occasion, dans son entourage proche, euh, de pouvoir faire cette rencontre. Ou est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il a pu euh... Ah, c'est grâce aux réseaux sociaux. Oui, oui. Parce qu'en fait, les, les seuls, on va dire, entourage, le seul entourage qu'il avait, c'était des amis euh, parce qu'il faisait du airsoft. Voilà. C'était une euh, un sport, un loisir qu'il qu entretenait. Mais euh, à part ce loisir-là, il n'avait pas de, euh, de liens ou de, de réseau euh, sur sa ville. Non, non. C'est vraiment sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire que c'est un nouvel espace de liberté dans le monde du handicap mmh, oui. euh, qui leur permet peut-être euh, de s'ouvrir et d'aller au-delà des frontières oui. qui sont peut-être beaucoup plus rétrécies que pour le, le monde ordinaire. Finalement. Oui, tout à fait. oui oui Et puis euh, je pense qu'il n'y a peut-être pas tous ces stéréotypes-là euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, ça lui permet d'avoir une liberté et, euh, et d'être lui-même aussi. Donc, euh, oui. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit.